Il est 9h du matin, il fait gris, pas pas de feuilles sur les arbres, les lumières sont allumées. Purée que c'est pourri ce temps Et comment je vais vendre mon bien immobilier au mois de janvier, alors que ça fait des semaines qu'on n'a pas de, de luminosité, on n'a pas de soleil, c'est vraiment la merde Alors si c'est ce que tu te dis aujourd'hui, et que tu sais que ça fait déjà des mois, voire des années que tu ne vends pas ton bien immobilier, qu'on est en janvier que tu te poses la question, mais comment je vais faire Alors écoute, dans cette vidéo, si vraiment tu as besoin de vendre ton bien immobilier maintenant que tu es dans une situation catastrophique et qu'il faut absolument que tu vendes ton bien immobilier parce que c'est la solution à ton problème, alors cette vidéo, elle va t'intéresser. Je suis Frédéric Lejour, je suis le fondateur du blog réussirsonimmobilier.fr et le fondateur de la méthode Vendre sa résidence principale en 31 jours et j'ai fait cette vidéo pour toi dans laquelle je vais t'expliquer qu'il faut que tu transformes ta vente immobilière en douleur si tu veux pouvoir vendre immédiatement. A tout de suite Je sais que tu en as marre, il est... on est au mois de janvier, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, le ciel il est gris, il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas de soleil, tu es démoralisé par la période et tu te dis mais pourquoi je vais mettre mon, vent, mon bien immobilier en vente dans cette période de entre parenthèses et euh, tu te dis c'est mort j'ai des problèmes financiers et ça serait bien que ça se vende pourtant mais le, la période ne elle, elle permet pas du tout de vendre c'est pas possible de vendre maintenant et là tu te dis ça parce que toi même tu n'as pas le moral et même si tu, tu, tu souffres Mentalement, est-ce que réellement, si tu vends aujourd'hui, ça te sauve Ou si tu ne vends pas aujourd'hui, euh, c'est pas grave, ça peut en réalité attendre quelques mois Parce que je vais, je vais t'expliquer, la vente, la vente, elle ne dépend pas de la période à laquelle tu vends. Ta vente, elle dépend de ta stratégie. Mais si tu n'as pas envie de te sortir les mains des poches, et que tu ne te mets que des barrières psychologiques en regardant qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, que le ciel est gris, euh, qu'il n'y a pas de luminosité, qu'il n'y a pas de soleil. Et si tu crois que c'est parce qu'il y a des feuilles sur les arbres, et que le ciel est bleu, et qu'il y a de la luminosité, que tu vas vendre ton bien immobilier, tu te mets le doigt dans l'œil. Il y a des périodes dans l'année qui vont te permettre peut-être d'avoir plus d'acquéreurs. Mais s'il y a plus d'acquéreurs, on va, on va imaginer le deuxième trimestre d'une de, année, il va y avoir beaucoup plus de biens immobiliers sur le marché. Donc ne t'inquiète pas. Ça sera aussi difficile de vendre euh, en janvier euh, qu'en avril ou, euh, ou juin. Tout simplement parce que tu seras dans une situation différente avec des, des, des problématiques différentes. Et je t'assure que si ton problème, c'est de vendre maintenant et il le faut parce que sinon tu vas vraiment être dans la mouise. Alors, cette période du mois de janvier, février, mars, va te permettre de vendre. Tu auras des acquéreurs qui seront différents. Souvent, les acquéreurs seront même des acquéreurs motivés à acquérir maintenant, parce qu'eux aussi, ils doivent acquérir. Les gens qui achètent en janvier, février, mars, ce sont des gens qui vont te permettre de pouvoir aller vite dans, dans ta vente. Il y en aura peut-être moins quand euh, on va dire euh, avril, mai, juin mais ils seront de qualité. Et eux, ils verront ton bien immobilier avant de regarder s'il y a des feuilles sur les arbres ou si le ciel, bleu, euh, le ciel il est bleu. Donc mets-toi mets en situation de douleur à te dire non, non, mais il faut que je vende maintenant. Et là, dans ces cas-là, cette période ne va plus te déranger. Mais si tu es toujours en train de te, te plaindre de, de choses euh, qui, en réalité, ne bloquent pas la vente, alors c'est que en réalité, tu n'as pas besoin de vente de vendre. Tu n'as pas besoin de vendre parce que si tu avais besoin de vendre, tu ne te poserais pas ces questions, tu te poserais plutôt la question comment je dois faire au mois de janvier ou au mois de février, ou au mois de mars pour vendre parce que je dois vendre. C'est obligatoire parce que si je vends maintenant, si je signe une offre d'achat maintenant ou si je signe un compromis de vente maintenant, en réalité, je toucherai l'argent de ma vente dans trois à quatre mois plus tard, c'est à dire que le fait de vendre en janvier me permet de toucher l'argent en mai, janvier, février, mars, en avril, mars ou avril. Chaque fois que tu recules d'un mois, tu recules d'un mois la possibilité de toucher ton argent et donc de te sortir de la mouise, de, de ta situation qui est devenue complètement inconfortable. Mais si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est que tu, tu n'as pas suffisamment mal, tu n'es pas suffisamment dans les problèmes. Et là, il va peut-être falloir que tu réfléchisses, c'est quoi ta situation de vendeur Je suis un, un vendeur qui a réellement besoin de vendre maintenant et pas dans trois mois. Ou est-ce que, bah, en vérité, non, je vends, mais euh, voilà, j'attendrai plus tard. Et vu que plus tard, on ne sait pas ce que ça va donner, ben, ta vente elle va durer des mois, voire des années. Donc, mon conseil pour toi dans cette vidéo, c'est transforme. La situation psychologique de ta vente en une douleur intenable qui va te pousser à trouver les solutions nécessaires pour vendre ton bien immobilier. Et sache que je suis là pour te soutenir, que tu peux aller sur mon blog réussir son Tu vas dans outils pour vendre et tu as tous les outils nécessaires qui vont te permettre de relancer ta vente, de la redynamiser et de vendre ton bien immobilier en 31 jours. Je te souhaite en tout cas de pouvoir vraiment te mettre dans un mindset de tueur, un mindset qui va te permettre de vendre ton bien immobilier dans les semaines qui viennent. À très vite.